Il était une fois une grenouille qui s'appelait Monsieur Croix. Il décida de profiter pleinement de sa journée en allant bronzer au bord d'un des plus beaux marais du pays. Arrivé là-bas, il se posa tranquillement au soleil quand soudain... Mais d'où peut bien venir ce bruit si désagréable Cherchant tout autour de lui, il s'aperçut que le bruit convenait d'un individu au loin. Vous là hein? Oui, vous là Oui Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire mon debout Monsieur Croix s'aperçut soudainement que l'individu appartenait à une espèce qui lui était inconnue. Mais d'ailleurs, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous Bonjour à vous quand même. Je me présente, je m'appelle Rostik Bonjour, je suis Monsieur Croix. Mais que faites-vous ici je profite de cette journée, comme vous. Y a-t-il un souci Oh que oui Comment puis-je profiter de cette si belle journée avec un boucan pareil J'en suis désolé, monsieur. Je n'y peux rien. Je n'ai que du bon en agent. Eh bien, dans ce cas, allez nager dans un autre marais et laissez-moi tranquille. Pardon Vous avez bien entendu. Prenez vos affaires et rentrez chez vous. Déjà que vous n'avez strictement rien à faire ici. et quel droit osez-vous je suis totalement dans mon droit, car si vous n'aviez pas remarqué, la réglementation indique que les berges de ce marais sont réservées aux tétrapodes. Oui, et alors Vous enfreignez la loi. Je sais reconnaître un tétrapode quand j'en vois et vous n'en êtes pas un. Mais pourquoi donc Car vous ne respectez pas un des critères principaux des tétrapodes. Vous n'avez visiblement pas de membres kyridiens. Des quoi Des membres kyridiens. Ce sont les membres des tétrapodes. Ils sont le plus souvent au nombre de deux paires de membres. Pourtant, regardez mes nageoires, elles sont organisées en deux paires. Laissez-moi finir mes explications. Ces membres qui ont trois parties en partant du tronc de l'animal. La première partie a un os, la seconde deux, et la troisième plein du petit os qui constitue l'extrémité du membre de l'animal, sa main ou son pied. Vous voyez mes pattes Elles sont l'exemple parfait de membres qui Alors que vous, à l'extrémité de vos nageoires, avec des rayons d'armique. C'est vrai, j'ai des rayons d'armique. Voilà, vous l'avouez, vous n'avez pas de membre qui revient. Vous n'êtes donc pas un tétrapode. Allez savoir pourquoi. M. Croix et Mme Rose Titalik possédaient tous deux une vision remarquable, permettant de voir les os au travers du corps. Pourtant, voyez les os de mes nageoires en partant de mon trou. J'ai un os, puis deux... Puis plein de petits os Oui, c'est vrai. Je vois un os, puis deux, puis des petits os. Mais à l'extrémité, je vois surtout vos rayons dermiques. Moi, à l'extrémité de mes membres, j'ai des doigts. Mais regardez mieux. Avant mes rayons dermiques, ne voyez-vous pas aussi des os ressemblant à ceux de vos doigts Vous voulez vraiment me faire croire que vous êtes un tétrapode. Mais je ne vous crois pas. Ça, c'est votre avis Vous avez des rayons dermiques. Et aucun tétrapode n'a à son extrémité autre chose que des doigts. En fait, monsieur Croix, je suis votre arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, grand-mère. J'ai vécu il y a plus de 365 millions d'années. C'est impossible. Pourtant, c'est vrai. Je suis revenue entre les morts pour voir à quoi pouvait bien ressembler un de mes descendants. En l'occurrence, euh, vous. Allez, quand même bien tirée par les cheveux, votre histoire. Même si je n'en ai pas. Croyez-moi ou non, mais il est vrai que nous sommes, nous sommes très différents, vous et moi. En particulier au niveau de nos membres. On peut même en déduire qu'il y a eu, entre nos deux époques, chez certains de mes descendants, une transition entre une nageoire rayon dermique comme la mienne et une nageoire sans rayon dernique avec des doigts développés comme la vôtre. Vous voulez me faire croire que mes pattes sont des nageoires Votre histoire est à dormir debout. En fait, les premiers membres quiridiens sont apparus chez des espèces aquatiques. Ils permettaient la nage et ont changé de fonction pour devenir des membres marcheurs chez certaines espèces. Le membre a juste changé de fonction et c'est ce qu'on appelle une exaltation. Arrêtez vos sornettes, quand bien même vous n'êtes pas un tétrapode. Vous n'avez rien à vérifier. Agacé par le comportement de Monsieur Croix et par ses allusions à tir, il soudainement d'une meurtrière s'empara de Rose Tictage. Et d'une seule bouchée, elle avala Monsieur Croix, puis se dirigea comme si de rien n'était au plus profond du marais. La morale de cette histoire. Et qu'avant de l'ouvrir, M. Croix aurait dû se demander s'il n'allait pas y laisser ses doigts.